Salut les DD, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale Donc vous voyez, je ne suis pas en tenue euh, Dédé Frelon là Je suis en un... camouflage Je vais me transformer en DD Espion Ah Donc pourquoi je vais faire ça Alors je vous explique Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une cliente Qui avait un nid de frelons euh, sous son avant euh, Donc c'est une maison à étage Et ce nid de frelon, d'en bas, il est à 5-6 mètres et, mais par contre on peut le accéder depuis la fenêtre, il est juste ben, devant la fenêtre Donc, euh, donc cette dame ne connaissait pas un frelon, donc elle s'est renseignée, elle ne savait même pas que c'était des frelons Donc elle est allée dans son magasin de jardinerie, juste à côté de chez elle Et elle a demandé des conseils Alors là, c'est là où ça ne m'a pas du tout plus du tout, mais du tout plus. C'était quoi les conseils ben, Il lui a proposé d'acheter une bombe, de traiter depuis en bas Ou de traiter depuis la fenêtre voilà, avec des bombes spéciales, 6 mètres euh, donc il faut s'éloigner, euh, arroser le, ben le nid en fait hein, pas l'intérieur, hein, juste l'extérieur donc c'est un monsieur qui lui a conseillé dans hein, ce magasin donc euh, elle a acheté deux bombes elle m'a dit que ça coûtait cher ces bombes euh, du coup ben, elle les a, elle a, elle a achetées, elle a voulu le faire et en fait elle s'est dégonflée au dernier moment voilà. Au dernier moment, elle s'est dit, elle a eu peur, elle s'est dit, c'est quand même gros, c'est défrelant. Donc, elle a décidé de m'appeler. Donc, je suis passé, j'ai fait l'intervention, elle m'a expliqué. Donc, l'intervention, je vous la montre juste après. Mais avant de vous montrer l'intervention, ben, j'ai décidé d'aller voir ce magasin en caméra cachée. Ça veut dire que je vais aller poser les mêmes questions que la dame a posées, pour voir s'ils vont me dire la même chose et s'ils vont me reproposer une bombe ou deux bombes. On va voir. Donc... Euh, comme je n'ai pas des caméras espion, j'ai qu'une gopro je vais cacher la gopro et je vais juste mettre le micro donc le micro il est là ouais, le petit micro, je vais me l'accrocher dessous le pull euh, et comme ça on va voir donc il n'y aura pas des images, il n'y aura que le son dès que j'ai fini ça, là, je pars de suite, hein, c'est juste là euh, ben, dès que j'ai fini, ben, je, je vous reprends et on, on fait le point et après je vous montre euh, l'intervention euh, de la dame comme ça vous avez une idée du nid de frelons qu'elle aurait pu faire toute seule donc elle aurait pu, on va être clair, elle aurait pu mourir allez je pars au magasin donc c'est un magasin d'outillage hein, qui vend un peu de tout, des graines et tout ça un peu comme, un, comme, comme une jardinerie et tout ça voilà, donc là je marche, je vais me garder un peu loin pour qu'ils ne reconnaissent pas la voiture des, des frelons on va aller voir ça on va voir si on peut acheter le bombe à la limite comme ça je vous montrerai je vais voir ça bon, excusez moi je peux pas mettre les images hein, comme je vous ai dit tout à l'heure voilà. parce que je suis pas un, un professionnel de ça de, de l'espion voilà, c'est un petit magasin hein, c'est pas grand hein. mais à mon avis ça doit fonctionner un peu pareil dans tous les autres magasins bonjour excusez moi euh, J'aurais besoin d'un conseil. J'ai un lit de frelon, je pense, à la maison, ouais. et je voulais savoir euh, ben, comment on fait pour le traiter, si on, ça se traite euh, ou pas. Euh, euh, Parce qu'en fait, il est, euh, il est sous l'avant-toi. Euh, Ils ont sorti ce produit-là, oui. pour euh, passer ce tuyau, et puis c'est un diffuseur automatique. Hein. Il a, il a, il a à peu près 6 mètres d'eau. Euh, euh, il est sous un avant-toi ça est, vous savez, c'est ma maison à un étage, et ah. sous lavant toit donc d'en bas c'est à 6 mètres, et après je peux ouvrir une fenêtre et être juste devant, mais il est juste devant la fenêtre. D'accord. Oui, parce que soit c'était passer le tuyau et mettre le diffuseur, soit euh, euh, ça, ça... Sinon, c'est ça qu'on utilise qui est foudroyant à 6 mètres, qui est un jet puissant. Mais est-ce que vous allez y arriver d'en de, bas euh, 6 mètres de, de la et... fenêtre, oui, mais d'en bas euh, d bas, ils y sont, les 6 mètres. il y a 6 mètres à peu près. Mmh. Il y a 5-6 mètres, je pense, un et étage. Est-ce est que vous allez arriver à rentrer dans la. C'est dans le, dans le sous-le. Il y a la fenêtre et c'est derrière. Vous un... avez le toit qui dépasse, ouais. euh, là où il y a les tues, là où il y a la gouttière, et juste au-dessous, là, il y a le bois, le lambris, là. Vous savez, il est accroché ah, dessous. Oui. Mmh. Après, de la fenêtre. Je suis ah. juste en face. Mais c'est pas trop... Euh, d'être trop près, trop dangereux, je sais pas. Après, euh... Je connais rien du tout. Je vais sur Internet, je ne sais même pas si c'était des frelons. Oui, cette année, il y a beaucoup de frelons asiatiques, en ouais. fait... Euh... Mais je pense... Bon, euh, Ce ouais, que j'ai vu sur Internet, ça ressemble à un frelon asiatique, ouais. Ouais, ouais. Parce que... Euh... Ouais, là, du coup, vous pouvez vous éloigner. Euh vous éloignez un peu plus quoi, puisque ça a un jet puissant voilà, pas... oui, ce que j'ai regardé tout à l'heure oui. ouais, mais euh, il faut quand même le mettre assez près euh. Et Oui oui, oui, oui. c'est là c'est quand on n'a pas accès Mais après, euh, voilà, c'est le produit... Vous euh... rayon on se vide, vous voyez Oui, ça coûte, ça coûte quoi 25, ah, 25 euros, quand même oui. Bon. toute l'avantage, je J'ai pris que 20 euros, je vais aller chercher les, le reste à la voiture j'ai pris 20 euros, je pensais que ça coûtait moins cher. Ouais, il y a différents... On avait deux prix à un moment et puis il n'y en a plus. Donc il euh, faut oui. quand même que je... je me protège un peu quoi. Euh, après, c'est honnêtement, j'ai je n'ai jamais fait non plus <rire> pour vous donner... Euh... Euh, je ne je, un... je pense pas avoir peur de, de ça, je pense plutôt de, de, après, des frelons. C'est plus le soir hein, qu'il que faut le traiter. Ouais. D'accord. Oui. Bon, là je vais, des... je vais aller chercher 10 euros de plus en voiture et je reviens. A de suite Bon, je sors du magasin Alors je suis tombé sur une dame qui n'a pas l'air de s'y connaître Bon, elle m'a toujours, elle m'a pas dit une seule fois qu'il fallait appeler un professionnel hein. Elle m'a proposé deux produits Donc on va voir ça Bon, voilà dédés, c'est terminé Donc vous avez vu Donc j'ai acheté la bombe hein. Regardez-moi cette bombe hein. Ouais, insectes et frelons, efficace sur le frelon asiatique, action, gros débit Et ce qui me fait rigoler, c'est qu'il a marqué usage professionnel Alors pourquoi ils vendent ça dans un magasin C'est bizarre Donc vous avez vu la dame, quand même, euh, elle n'avait pas l'air de trop s'y connaître quand même Donc c'est des vendeurs qui s'y connaissent pas sur les produits, sur le frelon Donc ils conseillent des gens d'aller traiter eux-mêmes Donc c'est ben le risque, c'est la mort quand même, le plus gros risque hein. C'est que cette personne pouvait mourir. Hein. Vous allez voir le chantier après. Euh, vous allez voir le nid, comment il était. C'est quand même chaud patate. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait hein, Sur ça, qu'est-ce qu'on fait Moi, ça m'énerve. Ouais, je vous le dis, euh, Dédé, il est énervé à cause de ça. Et c'est pas la première fois. En plus, vous avez vu, la dame, elle a dit « Ah, oh, il n'en reste pas beaucoup, ça se vend très bien. » Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des bombes. Ils sont vraiment conseillés par ces gens-là. Donc, j'aime veux pas cette dame, hein. La vendeuse, même au magasin, j'en veux pas. Hein. Pour moi, c'est euh, l'État ou l'Union Européenne qui doit arrêter de mettre frelons asiatiques sur les bombes. Les gens, ils achètent des bombes, c'est pour détruire des guêpes. Des nids de guêpes, à la limite. Ou des guêpes, ou à la limite, un frelon, mais dans la maison. Voilà, pas un nid. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Regardez ça. Moi. Franchement, 25 euros quand même. C'est pas donné. Hein. Dédé, bon, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un petit commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis Si vous êtes professionnel du métier, dites-moi aussi ce que vous en pensez Est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, ben, que des clients vous parlent de ça, qu'ils ont essayé avec des bombes qu'on leur a conseillé euh, Après c'est des magasins de, de, de jardinerie, hein, donc il y a, je pense que toutes, toutes les marques de magasins font la même chose hein. Après comme je vous dis, j'en veux pas aux magasins ni aux vendeurs, hein. Eux, ils, ils, on leur dit de vendre ça, donc ils font ça ouais. C'est les fournisseurs et ces fournisseurs, c'est les mêmes fournisseurs qui nous fabriquent les produits pour nous. Hein. Donc et, et pourtant nous ils nous fabriquent des produits pour qu'on soit en sécurité et tout ça et après ils vendent ça à côté. Bon, je vais vous montrer l'intervention eh. et euh, mais ça sera comme ça vous allez avoir une idée de, de ce qu'elle aurait pu avoir la dame. Et euh, n'hésitez ben, pas surtout à partager la vidéo. Voilà c'est une vidéo information, c'est pour prévenir un maximum de personnes ben, de pas acheter des bombes. Et si on vous conseille d'acheter des bombes, ben, vous dites non. Vous en parlez autour de vous, vous dites non, c'est un nid de frelons, appelé un professionnel Mais ça vaut, ça vaut pas le coup de, de risquer sa vie pour, pour des frelons voilà. Donc euh, ben je vous dis à bientôt et je vous laisse avec une intervention de chantier Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques qui est situé en hauteur Je vais vous montrer Alors vous voyez le, le volet, le nid il est juste là alors je le trouve bizarre ce nid parce que Juste à côté vous allez voir Je ne sais pas si vous voyez il y a des petites taches blanches On dirait qu'il y a des petits morceaux de nid Un peu partout Donc je vais mettre l'échelle Je vais mettre l'échelle Et on va regarder ça Allez c'est parti pour le combat Par contre j'annonce un énorme nid Je viens de voir quelque chose Plutôt intéressant On voit le nid à l'extérieur Mais je pense qu'ils sont aussi dans le coffrage en bois. On va s'approcher. à mon avis, ils m'ont déjà repéré. Vous allez voir ça comme c'est magnifique. Oui. Allez, vous êtes prêts les dédés Regardez-moi ça. Prêt, déjà, vais... Ici, il y a la vous savez quoi tes deux C'est là, là va C'est un truc de fou. Excusez-moi pour l'image, mais ça bouge beaucoup. Regardez-moi tous ce... Regardez-moi ces trop longs. Regardez-moi tout ça. Allez, bas, on va ouvrir l'intérieur. Vous voyez on voit pas trop de galettes hein Après, Bon voilà les DD. Euh, C'était une petite vidéo mais très impressionnante. Donc ben, là le frelon est adapté. Hein. Euh, il a fait un petit nid euh, pour nous montrer qu'il était gros mais il est un peu plus gros. J'espère que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Allez, pousse-toi toi, toi parle, à la partager, un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les DD.